Quel moyen de locomotion avez-vous utilisé aujourd'hui pour venir ici Le bus scolaire. Le bus scolaire Oui. C'est le seul que j'ai. On a un bus à 7h30, euh, à 8h40 pour venir à Clermont, pour y aller à Brignac. J'ai un bus à le mercredi à 11h15 et à midi 15. Et dans la semaine à 4h30, 5h30, 18h. J'ai essayé de placer mes rendez-vous par rapport aux horaires du bus en fait. Donc les organismes sont déjà conscients, voilà, j'ai un bus à telle heure, est-ce que je peux venir à telle heure pour que je puisse avoir le temps d'y faire une autre chose, machin. Donc c'est tout une organisation en fait. J'ai un rendez-vous à 2 heures 30 demie, donc je ne vais pas rentrer à la maison entre une heure et deux pour revenir après. Donc voilà, donc, je reste là jusqu'à 4h 30 demie pour prendre mon bus, pour rentrer. Si, si il faut attendre, on n'a pas trop de choses à voir quoi, pour passer le temps. Donc à Montpellier c'est pas pareil, même si tu attends 3 h 4 heures, tu as toujours des choses à faire. C'est le souci, quand on habite en dehors de l'agglomération. Quand je travaille euh, parfois à Vaillocès, donc je vais jusqu'à Saint-André en vélo, je liste mon vélo et je prends le bus. Aujourd'hui euh, j'étais au retard au code, parce que j'ai un souci à la maison, un imprévu, donc j'ai pas pu prendre le bus de 8h30. Donc et, comme je sais que la voisine elle travaille ici, elle m'avait dit qu'à 10h elle allait partir, donc j'ai posé la question ça si pouvait m'amener. Mais bon, ce n'est pas toujours que, que je viens l'embêter pour m'amener à droite à gauche. Quand il fait beau comme ça, bon, si, si elle n'était pas là, j'allais venir à pied. Et je passe par les vignes, il faut marcher, faire tout le dessin de tous le, les platins là, derrière l'intermarché. Après, je prends la petite route de euh, la zone industrielle. Après, j'ai fait tout le chemin et je pars dans les vignes et après, je monte à Bognac. Si je marche bien, on va dire une heure. En voiture, c'est 5 minutes. Mais en bus, comme je l'attends, ça peut prendre 20 minutes, 10 minutes. En fait, les enfants, tu ne cherches pas, alors tu ne vas pas les récupérer. Ah non, c'est bon. Mais quel embrouille c'était quand même Tu vois, tu fais des à gauche sur les